Bonjour tout le monde, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait une review SQDC numéro 216 de Top Leaf, on fait le Boba. Toujours un plaisir, euh, ce qui a à l'intérieur de ça, c'est le Debt Boba, donc euh, un produit quand même dispendieux à 41,60$. Euh, je me suis procuré ça là, il y a environ là, deux semaines. Et euh, l'abonné Ben Mimo, hein, un abonné là, qui a fait beaucoup de dons à Winman, euh, ben, il m'a l'a payé. Il m'a fait un transfert d'argent. Et puis, ben, je, je remercie Ben Mimo pour le boba de Top Leaf. Un gros merci, mon ami. Euh, ça ne tentait pas de, de, de faire le transport, de d'envoyer ça par la poste ou d'envoyer ça directement, d'excuder ça chez moi. Euh, donc il m'a demandé c'était quoi les, les vidéos là, euh, qui s'en venaient et puis euh, il m'a donné un transfert là, pour euh, le boba euh, un produit quand même très dispendieux Benoît merci beaucoup euh, le taux de THC là, je pense qu'on est pas mal chanceux euh, j'ai reçu ça par le facteur, on va regarder ça avec la loupe là, parce que là j'ai pas des super de bons yeux 25.80 25.80, hein, c'est une nouvelle façon qui écrivent le taux de THC. Il faut tasser la virgule. Euh, ici, c'est écrit 200, 258 millilitres milligrammes par gramme. 258 mg par gramme. Donc, euh, on tasse la virgule 25.8. Je pense que ça va être mon deuxième euh, plus élevé à vie à l'SQDC. Euh, 25.8. Peut-être que j'ai déjà essayé un 25.8. Euh, C'est très proche de 26, puis le seul qu'on avait fait, c'était le Sensi Star, là, au début de la légalisation, on avait eu toute la gagne là, euh, 27%. Dead Boba, écoutez, euh, on va ouvrir ça ensemble, je vais regarder la date d'emballage, quand même, euh, janvier, 15 janvier 2020, en début d'année, ça fait quand même 5 mois, le temps passe vite. Euh, on avait essayé le couche rosé le couche rosé de Top Leaf, c'était du Pink couche et on est en train de comparer là, la brand euh, Top Leaf à Grell Et plusieurs d'entre nous ont quand même mis Grill une coche en haut, euh, malgré que je trouve que les produits sont quand même très similaires. Mais on a, dit, on a donné l'avantage à Grell parce que c'est moins cher de 4$ le 3,5 grammes. S'ils vendraient leurs produits au même prix, peut-être euh, qu'ils seraient à égalité. Mais euh, Grill euh, passe devant Top Leaf à cause que c'est moins cher pour une qualité vraiment, vraiment similaire. Deuxième produit qu'on va ouvrir, on pourra peut-être comparer, peut-être qu'il va être un petit peu différent du couche rosé, peut-être que ça va être plus facile à, ré à répondre à la question Grill ou Top Leaf. Peut-être que là, ce contenant-là va... Détruire euh, Grail. mais encore là, on peut pas dire détruire. Euh, Grail, c'est quand même vraiment là, de la grosse qualité. Ils sont deuxième après Broken Coast à la SQDC. On ouvre ça du dead Boba. Hein? C'est la vraie variété qui est à l'intérieur. Quand on va sur le site de la SQDC, on peut voir là, euh, la vraie variété en bas dans la description. et dollars 41,60$, Top Leaf. Et puis Top Leaf, là, le producteur qui fait Top Leaf, ça s'appelle Sundial Grower. Et euh, je vais essayer de voir là, rapidement Sundial Grower. Ils font le Grassland, ils font Top Leaf et ils font aussi Sundial Grower. On se rappelle de euh, fraise, fraises, euh, fraises, fraises, fraise, danse de fraises pour faire un petit euh, une mise à jour pour sur danse de fraise, j'étais pas capable de détecter le goût de fraise et j'avais complètement oublié de lire la variété et c'est banane et fraises. Donc peut-être là que si j'en refumerais, peut-être que le goût de banane me reviendrait euh, parce que ça goûte pas la fraise là euh t assayes, t assayes, là mais à un moment donné il euh, y en a pas de fraise dans le champ, tu sais, dans le cannabis. OK. Le saut de sécurité est enlevé. Dead Boba. C'est un chip au barbecue. Il y a encore un boost dedans. Regardez l'humidité, le pot est en vitre. que trop humide trop humide trop humide c'est vraiment là euh, trop humide c'est vraiment euh, c'est très très très humide euh, ça fait cinq mois donc le boost te fait le travail euh, il ma volé des terpènes? Peut-être que non. Je pense que le boost c'est peut-être meilleur pour ce côté-là. Euh, mais je suis surpris que le boost ait fait le travail pour l'humidité après 5 mois. Donc, on va essayer de regarder ça de plus près. Je vais juste regarder comme ça moi-même là, avec mes superbes lunettes. Euh, comme ça, là, euh, hey, c'est du top livre que j'en fasse de moi. là. Puis euh, comme, Vite dans même, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Avec Broken Coast, tu le vois tout de suite. Il me semble que Grail, là, il me semble qu'on le voyait tout de suite. OK, c'est de la grosse qualité. Euh, beau, C'est vraiment beau, les trichomes, là. Euh. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop humide. Euh, si on laisse sécher ça un petit peu, là, on va perdre des milligrammes. Il y a de l'eau là-dedans. Euh, Grell est en premier. Grell est en premier. Euh, il s'y démarque pas. Je, je suis vraiment déçu. J'avais été, euh, plus agréablement surpris avec le couche rosé. L'autre produit de Top Leaf. Et Top Leaf ont sorti, oh, je... le Top Leaf ont sorti un troisième produit avec un nom, là, vraiment débile. Émeute de, pas émeute de citron. C'est chèvre, chèvre de quelque chose. pas des jokes, c'est pas des jokes. Chèvre de, de l'origan de l'Oregon, la, la, la variété de cannabis, de Top Leaf. Ils ont le couche rosée, ils ont le boba, et puis ils ont sorti un troisième produit, le Top Leaf. C'est chèvre, chèvre de quelque chose, chèvre de l'oregon. je l'ai. Chèvre dorée de l'Oregon. C'est le titre du cannabis. Je vais aller regarder la variété de ça, mais chèvre dorée de l'Oregon, c'est trop, c'est trop, c'est je sais plus quoi dire. Chèvre dorée de l'Oregon, Même, même fini ben... Écoute, faut que tu gelé ben raide pour penser à ça, là. Il devait être fini. Fini ben raide, man. Pis puis de l'autre côté, c'est du super marketing, parce que c'est sûr qu'on va en parler. Pis c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'on en parle. C'est formidable. Dans le fond, c'est formidable. Chèvre dorée de l'Oregon. Je... Je suis bouche bée, man. J'en reviens pas. Je, ils sont obligés d'aller jusque-là pour faire de la publicité. Parce qu'il y a des lois qui les empêchent de faire de l'argent. Eux, là, c'est une compagnie, là, ils investissent de l'argent. faut qu'ils en vendent du cannabis. Ils ne peuvent pas niaiser, c'est pas des jokes. là. S'ils n'en vendent pas de cannabis, la compagnie elle va fermer. Tu comprends? Ils n'ont pas le droit de faire de publicité. Ils peuvent pas mettre des publicités sur les autobus. Euh, comme la bière, quoi, ça. ils ne peuvent pas faire de publicité à la radio, à la télévision, ils ne peuvent pas donner un T-shirt à Weedman. Je peux pas avoir un T-shirt, Sundial, euh, Grower, euh, Broken Coast. Je peux pas avoir de T-shirt comme ça. Tu comprends? J'ai communiqué avec eux sur Instagram, ils me l'ont dit, ils peuvent pas. Ils peuvent pas, c'est la loi. Fait ils trouvent des noms de même, chèvre Dorée de l'Oregon. Mais chèvre doré de l'Oregon, il ne doit pas avoir ça en Ontario. Il ne peut pas donner des noms comme ça à, à, dans les autres provinces. Aidez-moi hey, là-dessus, là, je peux pas tout faire les recherches, il faut que j'avance dans la vidéo. Euh, bon, Chef doré de l'Oregon, euh, cariophyllène, terpène, euh, prédominante. Et puis la variété, c'est chèvre Gour doré de l'Oregon. C'est une variété de cannabis. Wow! Écoutez, euh, ça me dépasse, ça me dépasse. Je, je trouve ça quand même, euh, c'est la première fois de ma vie, j'entends ça. Oregon Golden Goat. Ok, on regarde ici le Boba, le Dead Boba de plus proche. On regarde ça. Ok, la gang, on est de retour. De retour, de retour. Écoutez, euh, vraiment déçu, très, très, très, très déçu. Euh... C'est rien d'extraordinaire. L'humidité est vraiment trop humide. Euh, J'ai l'impression que mon joint va vraiment s'éteindre. Euh, je comprends qu'il y a des trichomes comme ça, mais pff, je te le dis, c'est bien ordinaire. Est-ce que le buzz va durer 3 heures à place de 2 heures après avoir fumé mon joint Peut-être. Il euh, faut bien falloir qu'il y ait des, des qualités à ce cannabis-là. 41,60$. Mais présentement, euh, c'est beaucoup plus facile pour moi de mettre Grell en, en premier si la cocotte a été cassée, on, on peut voir qu'il y a plus de tricombe en vert. ça c'est une belle image comme ça je trouve pas que ça a un beau look, ça m'attire pas euh, la structure de la cocotte, c'est bien ordinaire. La structure de la cocotte de Broken Coast euh, est pas... Euh, c'est pas des petites boules, on, on dirait que la cocotte de Broken Coast... On dirait que la cocotte, il y a comme des... des, euh, des, des petites cornes, des, des petits bouts qui débordent. Je sais pas si vous connaissez, euh, vous savez c'est quoi un chou -fleur? Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là. Ça s'appelle un chou-fleur romanesco. Romanesco. Euh, c'est un chou-fleur vert, là, un peu différent. C'est vraiment très beau comme, euh, comme légume, visuellement. Puis les petites bosses qu'on voit sur le chou-fleur romanesco, c'est un peu des petites bosses qu'on qu peut retrouver sur les, les cocottes de Broken Coast. Je ne sais pas si c'est parce que c'est mal la main ou quoi que ce soit. Mais les cocottes là sont vraiment... Euh... Je pense que Top Leaf en plus on se posait d'avoir des cocottes très mal à main. R rien, rien, rien d'extraordinaire là, euh, visuellement. Il euh, n'y a pas de couleur là, il n'y a pas de belle teinte de mauve ou d'oranger. Il euh, y a du tricôme, il y a du tricôme. C'est vraiment... Euh, puis je comprends pas, c'est... Mais il n'y a pas que je comprends pas, mais il n'y a pas de givrage là-dedans, ça, ça tombe. Donc il n'y a pas de givrage... L'humidité est trop élevée. Euh, C'est bien avec le tricot, mais pas à 41$. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de produits à 30$, là, à 11$ de moins, là, qui est pareil comme ce cannabis-là. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Là. On, on va vraiment essayer ça immédiatement. OK, on est de retour. Écoutez, euh, quand tu regardes euh, les cocottes de près avec une loupe, euh, c est, c est, il y a du beau tricône il y a du beau tricône mais quand même grill est en avant mais c'est mieux que le cannabis à 30$ okay, il fait vraiment chaud les boys je vais en rouler un tout de suite je vais mettre une photo sur mon instagram weed indicoman encore un gros merci à ben mimo qui m'a fait un transfert qui m'a payé le baba de top leaf euh, un gros merci benoît là, euh, merci beaucoup man ce qui est de l'arôme, je vais regarder si c'est un peu les, euh, les terpènes. Caryophyllène, ici, terpène dominante. Terpinéol, humulène, myrcène et euh, goyole. Goyole, je la connais un petit peu moins. Myrcène, euh, on va commencer avec caryophyllène. Caryophyllène, c'est poivré épicé. J'aime pas beaucoup ça. Euh, c'est ça que ça sent. Malheureusement. terpinéol, je pense que c'est... Euh, Associé aux fruits habituellement. Et puis euh, humulène. Humulène, je sais pas c'est quoi donc. Il faudrait que j'aille mon ma roulette. Ma roulette de terpènes. Humulène, c'est dans le hub hublon. Houblon, hein, ce qu'on trouve dans la bière ok j'ai ma quantité donc aujourd'hui on va sortir le tableau comme on a fait avec euh, Weedman à l'école on va décortiquer. c'est vraiment trop humide c'est euh, égal aussi humide que le, les produits namasté que j'avais reçus euh, quand ils étaient sortis quand Zenabis avait sorti leur produits Namasté, on s'était tous curé leurs produits. Les produits étaient vraiment trop humides. Donc, cinq mois dans le contenant, avec un boost, et puis l'humidité était trop, trop humide, trop humide. On va voir si ça s'éteint. Mais moi, j'ai toujours l'habitude de mouiller mon joint. Euh, on ne peut pas faire autrement que de faire la même chose encore. C'est sûr, il va s'éteindre. Donc, si vous voulez faire comme Benoît, et puis euh, que vous voulez me donner un don, et vous voudriez euh, que je dédie la, la vidéo à vous. Faites comme Benoît et faites des virements. Un gros merci, Benoît. La vidéo est pour toi, mon ami. chèvre doré de l'Oregon. C'est une variété comme ça. J'ai jamais entendu Snoop Dogg ou euh, Wiz Khalifa euh, qui fumait de ça. J'ai jamais entendu ça de ma vie, man. C'est peut-être eux autres qui ont créé leur propre marque. Alright, on s'en va au cours. Salut tout le monde, on est de retour. Écoutez, tout le monde est en classe. Je suis content de vous voir. Je voulais remercier Ben Mimo pour le boba de Top Leaf. Écoutez, euh, j'ai refait la vidéo, j'ai fait un gros 12 minutes et puis j'ai réalisé que je n'avais pas les bonnes informations. Je n'étais pas sur la bonne page. Merci Ben Mimo qui m'a fait un transfert euh, d'argent, euh, qui voulait pas m'envoyer ça par la poste. Et puis euh, qui m'a demandé là, quel cannabis que tu as chez toi. Et puis cette vidéo-là, fais-là mon nom, je te paye le cannabis. Un gros merci, Benoît. Ben, Mimo, merci. Malheureusement, c'est vraiment pas mon préféré. Euh, cariophilène, mais il y a aussi un peu de tout, parce qu'il ne goûte pas beaucoup, beaucoup, euh, cariophilène. Euh, quand on regarde là, les terpènes, il y en a cinq euh, Cariophyllène, après ça, c'est Myrcène. On sait que Myrcène, c'est dans le pink couche de San Rafael. Euh, souvent, mes cannabis préférés à l'HQDC, le Myrcène est dans la première ou la deuxième terpène. Donc, je suis en train de réaliser là, que peut-être la Myrcène serait mon ma terpène préférée finalement. Alors, on sait que la terpène, là, ça joue un très grand rôle là, sur le buzz. Le goût pourtant il dit ici là, moufette, sucré, terreux. Euh, je je la misère peut-être avec le, le, le goût de moufette, je ne l'ai pas vraiment encore senti à l'ESQDC. Euh, je trouve pas qu'il est terreux, je trouve qu'il est plutôt même cariophyllème, floral. Ça ne fonctionne pas, euh, absolument ça coordonne, mais là je trouve que le boba, le top leaf, qui est du Dead Boba euh, ça ne fonctionne pas là, avec ce que, ce que je goûte réellement Karyophyllene Myrsen donc ma, celle que j'aime le moins la deuxième qui a est en importance c'est celle que j'aime le plus et puis euh, les trois autres je les connais vraiment moins euh, la troisième c'est Humulene Humulene on trouve ça dans le hou Houblon le Houblon c'est dans la bière Ensuite, en quatrième, on a Simène, Simen, Simen là, je pense que c'est dans les, je pense que les bonbons, je ne sais pas si c'est les parfums, je ne suis pas sûr. Euh, et puis, il y a le Bisabolol. Bisabolol, ça, c'est dans les fleurs. Donc, aujourd'hui, on va savoir le Dead Boba, quel croisement le cannabis, quel cannabis ont été jumelés pour en arriver au Dead Boba. Donc, euh, je vois que Chris est en classe. Merci, Chris. Je cherche Elise. Elise n'est pas là. Elise, est-ce que quelqu'un a vu Elise? On sait que c'est un cours facultatif. Il euh, n'y aura pas de questions à l'examen. Euh, c'est un tableau qui va être un petit peu incomplet. Donc, euh, c'est un, un cours facultatif. Oui, Chris, tu veux t'asseoir en avant? Pas de problème. Elise n'est pas là prendre sa place. Donc on va commencer euh, très fort avec euh, les deux dernières variétés, les deux variétés pour Anaribo Dead Bota Boba. On parle là, du Dead Star et du Boba Kush. Donc je vais va commencer ici là, par le Boba Kush avec le Dead Star. Donc, Dead Star avec Boba Kush, on obtient le Dead Boba. Boba, Boba. Dead, Dead. Ok, c'est du sérieux, c'est du sérieux. Oh, Elise, Elise est en retard. Donc, Elise, euh, tu peux prendre place. Oui, Chris, euh, il a pris ta place parce que je suis sur so forme donc euh, tu es en retard. Là. Élise, tu peux t'asseoir en arrière, Élise. Élise, Élise, Élise, Élise, Élise, Élise, Merci, Chris. Merci, Chris. Non, c'est pas toi, Élise, que j'applaudis. C'est Chris que j'applaudis. Bon, Élise, on peut commencer le cours? D'accord. Donc, facultatif, facultatif, facultatif. Je vais faire le coup pareil. OK? Donc, le Boba Couche. Euh, le Boba Couche, là, on regarde là, sur plusieurs sites internet. Et puis, on, on, on vient en. Ça, en... c'est un petit peu bégayé. Le Boba Couche c'est fait avec du OG kush. Et pourtant, là, ce produit-là de la SQDC, euh, de la marque Top Leaf, qu'on a appelé Boba, ça goûte pas le, le couche, hein, le goût gazi qu'on recherche. Euh, non, je le sais, c'est pas tout le monde qui recherche ce goût. Mais quand même, pour ceux qui recherchent ce goût, euh, je ne recommande pas le Boba euh, de Top Leaf. Euh, tellement humide, trop humide. Écoutez, euh, Venez pas peser ce cannabis-là et venir me dire Hey, j'ai mon 3.5! Yes, sir! Non, non, tu as de l'eau, tu as payé pour de l'eau. OK? Quand le cannabis est trop humide, humide, c'est de l'eau. Hein? Euh, je ne veux pas que le cannabis soit trop sec. Mais il y a un juste milieu. C'est la deuxième fois seulement, depuis le début de la légalisation, que j'ai trouvé que le cannabis était trop humide. La première fois, c'était avec la compagnie euh, Namasté, euh, Zenabis qui fait Namasté. Euh, J'avais acheté ça là aussitôt qu'il était sorti, aussitôt qu'il avait été euh, sur les tablettes dans la première semaine. Et puis, il était vraiment, vraiment plus humide encore que le boba de Top Leaf. Il faut juste vous rappeler que le boba de Top Leaf a été emballé au mois de janvier. Donc, ça fait cinq mois, euh, le boost, hein, le, le, le petit euh, sachet d'humidité. Euh, le petit sachet qui, qui rend qui humidifie votre cannabis. En fait, son travail. Euh, il y a aussi le fait peut-être le, le contenant en vitre qui doit faire une différence. On sait que la compétition, hein, les autres compagnies à l'SQDC, euh, les contenants exactement sont en plastique. Merci, merci. Bon, donc le haut euh, de a été croisé. Avec quelque chose d'autre pour faire le boba ici. Pour faire le boba couche. Je sais, on voit ici là, avec le, la lumière là, je ne sais pas trop. Donc, le boba couche ici, là. a été fait avec un produit qui. C'est un produit inconnu. On n'a pas.. Euh, on sait pas avec quoi ça a été fait exactement. Par contre, ce produit-là a été fait avec une euh, plante féminine, Norton Light. Quand on fait quelques recherches, il euh, y a des gens, il euh, y a des sites qui disent que c'est du afghani. Et quand on regarde, ils disent qu'après la place, que ce soit du Norton Light, que c'est du afghani. Et quand on regarde le Norton Light, c'est fait à partir de quoi? Ben c'est fait à partir de l'Afghanie. Donc, il y a des petites différences. Euh, J'ai retrouvé sur Internet, là, euh, le Bobakush. J'ai retrouvé le Bobakush OG et euh, quelques ressemblances comme ça. Donc, euh, moi, j'étais avec ça. J'ai ouvert le texte sur les flits euh, qui explique un, un petit peu la section du graphique ici. Oh, c'était bien dit. Euh... Je vais vous lire ça, et puis là, vous, là, vous allez peut-être me dire là, si je me trompe dans les commentaires. Quelle bonne façon d'écrire un commentaire, et mettez un pouce pour le beau travail que je fais. Et le travail là-dedans, c'est pas de, de faire les... d'écrire comme ça, faire les graphique. C'est déguiser les crayons. Je fais tellement attention à mes crayons, crayons-là, que j'ai au Dollarama. Je suis sûr au Dollarama où ça? Je les ai jamais échappés à terre. Les crayons, ils sont tout le temps cassés. Je pense qu'il faut que je paye plus cher pour aller chercher le hein? La mine est toujours cassée. Le travail là-dedans, mon chum, c'est déguiser le crayon, gros. OK, on va continuer la vidéo. Merci encore à Ben Mimo qui m'a payé le boba couche. Euh, le boba, excusez, de Top Leaf. Merci vraiment, Ben Mimo. Donc, vraiment ici, j'ai vous lire le texte. L'éleveur, donc le producteur, qui a donné son nom à cette souche. Je parle ici, là, du Boba ici, là. Ça, c'est le Dead Boba. Le Dead Boba a été fait avec le Dead Star et le Boba -couch. Là, je vous parle du Boba ici, là, qui est un petit peu mélangeant. Donc, L'éleveur qui a donné son nom à cette souche déclare que Boba a émergé juste après 1996 lorsqu'un Oji Kush, lorsqu'un Oji Kush, non je te dis c'est assez compliqué pareil, a pollinisé une souche Indica inconnue obtenu à la Nouvelle-Orléans. Question à l'examen. Où le oj a pollinisé une souche inconnue indica? En Nouvelle-Orléans. Point. Là, moi seulement j'ai compris ça. Le OJ-Couche a pollinisé une plante indica inconnue. Point. La plante mère était censée être, donc la plante mère, je ne sais pas s'il parle de celle-là, je ne pense pas, je pense qu'il parle, qu parle de la plante mère de celle-là. Donc, la plante mère était censée être Norton Light, mais l'indicat génétiquement ambigu était simplement appelé Boba. Donc, c'est un petit peu mélangeant ici. J'ai euh, un petit peu de difficulté à trouver la réponse euh, à cette partie de graphique-là. Est-ce que le Norton Light est 50% du produit inconnu ou c'est le Norton Light qui est carrément ici et puis qu'on connaît 50% Écoute, Je l'ai mis en français puis je suis même pas capable de le comprendre. Donc, le Dead Boba, là, comme je vous ai dit, c'est facultatif. Il n'y aura pas d'examen à l'examen d'examen, il n'y aura pas de question d'examen, il n'y aura pas d'examen là-dessus. Et à Nouvelle-Orléans, il n'y aura pas d'examen, OK? Donc, arrêtez de prendre des notes. OK, tu fais des dessins, OK. Donc, le Death Star ici, le Death Star, c'est très, très clair. Euh, c'est partout, partout sur Internet, c'est très facile à trouver. Donc, il faut deux plantes pour obtenir le Death Star, donc, on connaît euh, le Sensi Star. Euh, je l'ai essayé à deux, trois occasions. Euh, je ne sais pas s'il y en a même quatre. Je ne sais pas si j'ai essayé le Sensi Star de la marque 7 Arc. 7 Arc, une compagnie là, qui vend son cannabis euh, aux alentours de 30$, 30$, 50 sous, je ne voudrais pas me tromper, euh, qui quand même essaie de, de, de tirer son épingle du jeu. Tirer son épingle du jeu. Excellent. Donc le Synthesi Star avec le Sour Diesel. Euh, rapidement comme ça, là. Je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps. Je ne sais pas par cœur le Sour Diesel. S'il y en a un SQDC. J'imagine que oui. Euh, mais je me mélange avec le ultra sour. Je me, rappelle, je me mélange avec euh, les, les, beaucoup de produits finalement. Euh, avec le sour, le diesel, écoutez, euh, il y a beaucoup de croisements, il y a plus de 150 variétés maintenant, avec plusieurs nouvelles variétés, là, plusieurs nouvelles euh, compagnies aussi. Euh, juste avec Top Leaf. Hein. On connaît Top Leaf que je suis en train de faire, là, le Boba de Top Leaf. C'est le deuxième produit que je fais. On a fait le couche rosé de Top Leaf. Le couche rosé qui est du Pink couche Et le Boba ici qui est du Dead Boba. Eh bien, ils ont fait un troisième produit euh, dernièrement. Et puis, croyez-le ou non, euh, la variété est la même que le nom. Ça s'appelle. Ça s'appelle, ça s'appelle. Euh, Doré de l'Oregon, Doré de l'Oregon. Chèvre Doré de l'Oregon. C'est pas des jokes. Euh, je sais pas si c'est le même nom dans les autres provinces. Mais c'est écrit en anglais, euh, Golden Goat, Oregon Golden Goat, donc c'est, ça donne vraiment un nom euh, dans les autres provinces aussi, et puis, euh, est-ce que c'est parce qu'ils ne peut pas faire de marketing au Québec, dans les autres provinces, je ne sais pas s'ils peuvent faire du marketing, mais euh, est-ce que c'est une variété qui existe vraiment, ou c'est eux qui l'ont vraiment fabriquée, j'ai même pas fait de recherche. Euh, j'ai fait euh, des petites recherches, j'ai fait du bricolage, écoutez, je cours après le temps. Vous euh, savez très bien. Je travaille beaucoup. Euh, Donnez-moi des dons sur Patreon. Comme ça, je vais pouvoir arrêter de travailler six jours. Puis je vais faire des graphiques mieux que ça. Je vais apprendre à éditer. Et puis euh, je vais faire des vidéos tous les jours. Merci à Belle Mimo. 41,60 euh, Je vais vous parler du taux de THC. J'ai eu 25.8$. 25.8, c'est mon deuxième cannabis le plus élevé. J'avais eu du 27% euh, au début de la légalisation avec le Sensi Star de Dubon Select. Sauf que 25.8, on peut avoir entre 20 et 27. Donc, euh, aussitôt que tu achètes du Boba de Top Leaf, encore là, on peut toujours avoir des surprises avec la SQDC, surtout quand le facteur nous amène notre cannabis. Hein, on sait que c'est lui qui s'en va choisir derrière le backstore, le cannabis. Tout est la faute du facteur. Non, c'est une joke. Non, c'est pas vrai. Le facteur n'a rien à voir. Non, c'est une blague. C'est pas vrai. Le, le, le facteur, c'est comme, comme un running gag. C'est comme une joke qui revient. <rire> Ok, bon, donc on, on peut avoir ça toujours entre 20 et 27, encore là, si vous avez du 19, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, oui, je sais, c'est de la pause publicité, euh, de la pause représentation, euh, mais oui, c'est arrivé à plusieurs reprises à la SQDC. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire contre le gouvernement, s'il vous plaît? Euh, c'est un hybride. J'ai pas l'impression que ça tire sur le côté indica. Euh, vraiment, vraiment.. Euh, cette s'y va même. Euh, hybride, sativa. s'y Pourtant, la myrcène, hein, on sait que la myrcène, c'est la terpène qui, qui fait une des terpènes, une des terpènes qui fait écraser, qui fait un peu euh, s'endormir. Hein. on sait que la myrcène est dans le pink couche de San Rafael. Meilleur produit à la SQDC. Year after year, baby. Euh, rapport qualité-prix. Écoutez, je vais vous parler aussi, là, euh, plus en détail. J'ai pris des notes, là, parce que j'ai fait de la vidéo de tantôt de 12 minutes, mes amis. Je m'étais trompé sur des affaires, donc je recommence ça. Je vais vous parler de la Myrcène rapidement. Euh, Myrcène, la deuxième terpène dominante dans ce cannabis-là et puis il ne doit pas en avoir beaucoup, ça ne doit pas être très présent la myrcène. il doit en avoir moins de 0.5%, moins de 1%, je comprends, la moitié de 1% parce que quand on a du cannabis qui contient du myrcène en haut de 1%, en haut juste de 0.5% de 1%, là, même pas 1%, quand tu as plus que ça, t'as l'effet indica. Mais si tu en bas de 0.5 de 1%, la moitié de 1%, ça va être comme un cesse, va. Donc, j'imagine que les autres terpènes après la myrcène, hein, qui doivent en avoir en plus, plus, en plus petite quantité, mais ben la quantité va être vraiment infirme. infime. Infime, infime. Euh, Carufhylène, Myrcène, donc Myrcène, c'est même pas 1%, c'est 0.5%, c'est sûr. À cause de l'effet ça me donne, trop trop cette tiva là. Humulène simène bisabolol. Bisabolol, là, c'est dans les fleurs. Écoute, euh, je le dis aussi, là. Pas tellement acheter ça. Euh, Peut-être plus acheter le couche rosé. Couche rosée. Là, euh, dans la marque euh, Top Leaf. C'est un autre pinkush, euh, vraiment, vraiment plus similaire au pink couche de Grell que du pink couche de San Rafael. Je parle du goût ici. Euh, ça a un petit goût de, de, de, de, de OG couche de pinkush, mais avec un petit peu de caryophyllène. Donc, c'est pour ça là, que Topley et Grell, vraiment, là, ça se ressemble vraiment beaucoup plus que le pinkush de San Rafael qui se démarque vraiment là, de la compétition. Donc euh. Je pense qu'on a fait le tour. Vraiment un gros merci là, à tout le monde qui m'encourage. Merci pour les pouces. Euh, merci pour les dons. Merci là, de venir parler avec moi dans les lives. Il euh, y a un T-shirt qui va s'en venir bientôt. Euh, plusieurs projets de Weedman vie s'en viennent. Pas plusieurs, là, pas plusieurs. Là. Donc, euh, on lâche pas. Si vous voulez faire des weedman rencontres, venez sur mon weed Indi Command sur Instagram. Venez me parler. Jusqu'à présent, j'ai 1400 abonnés. J'ai parlé à tout le monde sur euh, mon Instagram en privé. J'ai été capable de répondre à tout le monde. Donc, euh, c'est encore le temps de, de, de me parler. Venez sur euh, Instagram Weed Indi Command. Merci à mes 5000 abonnés. Merci à tout le monde. Passez une belle soirée. Merci. Chao.